Je vais essayer de vous dresser le panorama de la gestion du risque d'inondation en France. Ce n'est pas une tâche facile de déterminer qui décide, qui finance et qui agit euh, du fait de l'implication de nombreux acteurs à différents niveaux institutionnels. Euh, la gestion du risque d'inondation est en constante évolution en France depuis plus de 150 ans. Néanmoins, on peut distinguer trois phases euh, dans cette évolution. La première phase s'étend de 1858 à 2007. Durant cette période, l'État prend à, à bras le corps la question des inondations avec plus ou moins d'efficacité, comme nous le verrons par la suite. La deuxième phase s'étend de 2007 à 2014. Cette période correspond à la transposition de la Directive européenne sur les inondations dans la législation française. Et enfin, la troisième phase, qui démarre en 2014, doit s'achever en 2018 avec le transfert de la compétence de GEMAPI. GEMAPI signifie Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations. En 1856, Napoléon III, en visite à Arles, suite à de graves inondations dues à la crue du Rhône, déclare tout me fait espérer que la science parviendra à dompter la nature. Je tiens à ce qu'en France, les feuves, comme la Révolution, rentrent dans leur lit et qu'ils n'en puissent plus sortir. Cette phrase explique comment et pourquoi euh, l'État va se servir de la gestion euh, du risque d'inondation euh, d'une manière euh, très volontariste dans les 150 ans qui suivront. Comment Eh bien, par la croyance à la toute puissance de la science et pourquoi ben Pour mieux exercer un contrôle politique des territoires. La, la politique de, de gestion du risque d'inondation qui se met en place de 1858 à 2007 obéit largement à cette logique. En, en 1858, dispositif législatif d'action de protection. En 1935, plan de surface submersible. Ancêtre de, de nos plans de prévision des risques d'inondation. En 1982, loi instaurant le système catastrophe naturelle. En 1987, loi risque réformant la sécurité civile. En 1995, loi instaurant le fonds Barnier et euh, les plans de prévention euh, des risques d'inondation. En 2003, loi risque instaurant les programmes d'action de prévention des inondations, les fameux PAPI. Et en 2004, loi instaurant euh, les plans communaux de sauvegarde. Jusqu'en 2007, euh, les projets de construction ou de restauration d'infrastructures de protection, comme les digues, les barrages ou les bassins de rétention, étaient élaborés par des bureaux d'études privés pour les collectivités locales euh, ou territoriales. Puis, ils étaient soumis et discutés avant d'être lab labellisés par l'État, c'est-à-dire adoptés, dans le cadre d'un papy euh, dit de première génération. Une fois adopté, euh, le projet était financé par l'État et ou les collectivités locales ou territoriales. Sans le cas, enfin, euh, l'entretien de l'infrastructure était confié à l'État, au département, à la commune ou à un riverain privé, par exemple un agriculteur. Voici l'exemple de la protection contre les inondations de la basse vallée du Lez par l'endiguement euh, dans la partie aval et la construction du bras des de la Lironde. Cette action a été euh, labellisée euh, dans un papier hein, 1 en 2007. Le projet avait comme maître d'ouvrage l'agglomération de Montpellier et comme maître d'œuvre les bureaux d'études euh, BRL Ingénierie et euh, EGIS-O. On participe au, finis, au financement l'État pour 13 millions d'euros, l'agglomération de Montpellier pour 13 millions d'euros, la région langue de Crousillon pour 11 millions d'euros, le département de l'Hérault pour 9 millions d'euros, la ville de Latte pour 700, 720 000 euros et l'Europe, le, à travers un fonds fédère, pour euh, 225, euh, 225 000 euros. L'État a répertorié euh, 9 150 euh, km de digues et ces digues sont souvent euh, mal ou pas entretenues. L'État gère 750 km, les collectivités locales territoriales, 3700 km, les riverains privés, 4700 km. Et 3600 km de digues n'ont ni propriétaire ni gestionnaire. Ces digues sont dites orphelines. Le coût de l'entretien et des réparations des digues est exorbitant. Il représente 70% du budget annuel de la lutte contre les inondations. L'État a aussi mis en place euh, le régime catastrophe naturelle tel que nous le connaissons actuellement. Lorsque l'État décrète qu'une inondation est une catastrophe naturelle, la solidarité nationale s'applique. Euh, les sinistrés, que ce soit des individus, euh, des entreprises, euh, des collectivités locales ou territoriales, sont indemnisés en totalité ou en partie euh, pour leurs dégâts des eaux. L'indemnisation des sinistrés s'effectue à l'aide du fonds Barnier. Ce fonds est géré pour l'État par une société publique qui s'appelle la Caisse Centrale de Réassurance. Le fonds est alimenté essentiellement par les assureurs ou plus exactement par les assurés. Les assureurs versent en fait 12% du montant des polices d'assurance et sont couverts en cas de catastrophe naturelle. Le système catastrophe naturelle euh, subit actuellement plusieurs critiques. D'une part, il est accusé de déresponsabiliser la société civile et les collectivités locales euh, qui prennent des risques inconsidérés, se sachant euh, indemnisés euh, en cas d'inondation. D'autre part, les assureurs doutent de sa viabilité économique alors que le coût des dégâts causés par les inondations est en, est en augmentation constante. Et certains de ces assureurs proposent même la mise en place d'un marché financier mondial de la réassurance euh, pour remplacer donc, euh, le, le, le fonds Barnier. La directive européenne sur les inondations adoptée en 2007 a été transposée en 2010 euh, dans la loi Grenelle 2. Loin de simplifier et de rationaliser, euh, la transposition à la française de la directive a ajouté de la bureaucratie et de la technocratie dans la gestion du risque d'inondation qui en était déjà bien, euh, bien pourvu. la directive établit un cadre permettant d'évaluer de cartographier et de réduire les risques d'inondation en Europe euh, elle introduit un nouveau paradigme venu de Hollande et des états unis ce paradigme part du constat qu'il n'est ni possible ni souhaitable d'empêcher à tout prix les inondations et qu'il faut donc privilégier adaptation et résilience. La Directive fait deux préconisations. La première préconisation d'ordre environnemental met en avant la restauration des zones humides et des forêts alluviales, les coulées vertes et bleues dans les villes, plutôt que la construction de digues, de barrages, etc. » La deuxième préconisation d'ordre néolibéral demande que soit effectuée une analyse coût-bénéfice avant toute action de prévention du risque d'inondation. La transposition de la directive d'inondation a été plus que laborieuse en France. En 2011, 122 territoires à risque d'inondation ont été identifiés, chaque territoire chevauchant totalement ou partiellement un ou plusieurs bassins versants la France a décidé de s'appuyer sur une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, alors que la directive ne, ne le réclamait pas. Euh, et La première stratégie nationale a été élaborée en 2014 par une commission mixte inondation composée de représentants de l'État, euh, du Comité euh, national de l'eau, des collectivités locales et territoriales et de la société civile. Cette commission est chargée par ailleurs de labelliser les projets des papilles de deuxième génération d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. La stratégie nationale chapeaute plusieurs plans de gestion du risque d'inondation. Il y a un plan par district hydrographique. Par exemple, le plan de gestion du risque d'inondation Rhône-Méditerranée Couvre euh, 33 territoires à risque d'inondation. Le, le plan de gestion du risque d'inondation est donc l'équivalent euh, du SDAGE, qui est le plan de gestion des milieux aquatiques du district, du district hydrographique. La Commission européenne a validé euh, le premier euh, PGRI pour la période 2016-2021. Euh, Qu'est-ce que contient un, un PGRI eh bien, un, un PGRI contient une cartographie du risque d'inondation, une orientation stratégique et un plan d'action à l'échelle du district hydrographique. Enfin, une stratégie locale de gestion du risque d'inondation doit être élaborée pour chaque territoire à risque d'inondation en parallèle et en cohérence avec le plan de gestion du risque d'inondation. La stratégie locale est donc l'équivalent du SAGE, qui est le plan de gestion des milieux aquatiques d'un bassin ou d'un sous-bassin versant. Chaque stratégie locale comprend une cartographie des risques d'inondation selon des critères hydrauliques et socio-économiques, une orientation stratégique et un plan d'action à l'échelle du territoire à risque d'inondation. On retrouve dans la cartographie la carte du plan de prévention du risque d'inondation euh, qui reste donc le seul document euh, opposable au plan, loca au plan local d'urbanisme euh, ou au SCOT. Le, le plan d'action pour les, pour les euh, stratégies locales euh, 2016-2021, euh, c'est le papy de deuxième génération, le papy 2. Plans de gestion et stratégie locales sont discutés et proposés par les mêmes acteurs présents dans les comités de bassin et les commissions locales de l'eau. Le transfert de la compétence GEMAPI ne va pas chambouler le cadre de la gestion du risque d'inondation mis en place pendant la transposition de la directive d'inondation. Mais il va y avoir une redistribution des compétences et des responsabilités entre les différents acteurs. Le transfert de la compétence GMAPI fait partie de la réforme territoriale portée par les, par les lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015. Le transfert de la compétence GMAPI doit se faire au plus tard, le 1er janvier 2018, de l'État, des départements et des communes, vers les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire les intercommunalités de type métropole, communauté d'agglomération, communauté de communes. La compétence GMAPI comprend l'aménagement de bassins ou sous bassin versants, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, des canaux, des plans d'eau, des berges, la défense contre les inondations et la mer, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques. Le transfert de la compétence GMAPI pose, entre autres, euh, le problème du financement. Euh, par exemple, les EPCI à, fiscal, euh, à fiscalité propre vont devoir financer l'entretien et l'aménagement des systèmes d'endiguement qu'ils géreront à la place de l'État euh, ou des départements. Pour cela, la loi le, euh, leur offre la possibilité de créer un impôt local euh, appelé « pour alimenter un budget annexe GEMAPI. Cette aquataxe est d'un montant maximum de 40 euros par habitant et par an. L'augmentation des impôts locaux étant une mesure très impopulaire, seuls 7 EPCI à fiscalité propre ont pour l'instant créé une aquataxe. La loi encourage le regroupement des EPCI à fiscalité propre dans les syndicats de rivière, mais surtout dans des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, de manière à exercer plus efficacement euh, la compétence GEMAPI. Chaque euh, EPTB est censé coordonner l'action d'un ou plusieurs épages. Comme avec la réforme territoriale, la loi sur la sécurité intérieure, la loi travail, et la loi biodiversité, nous avons affaire avec le transfert de la compétence GEMAPI à une malfaçon législative. La gestion, par exemple, la gestion des, des eaux pluviales et du ruissellement ne sont pas des compétences obligatoires de la GEMAPI, alors qu'elles sont des composantes essentielles de la gestion du risque d'inondation. Comprenne qu qui pourra. Hein. Il y a tout lieu de penser que les conflits d'intérêts euh, au sein des EPCI à fiscalité propre entre gestion du risque d'inondation et urbanisation euh, vont s'aggraver. Les EPCI à fiscalité propre, euh, n'ayant pas les moyens euh, techniques et financiers d'exercer correctement la compétence GMAPI, vont devoir faire appel encore davantage aux bureaux d'études privés, ce qui ne va pas réduire euh, la bureaucratie et la technocratie, bien au contraire. Enfin, et les EPCI à fiscalité propre sont libres de décider quel système d'endiguement ils vont gérer. Certaines digues gérées précédemment par l'État ou, ou les départements ne trouveront pas euh, d'EPCI à fiscalité propre disposé à en être le nouveau gestionnaire. Euh, pourquoi eh Bien Parce que euh, les EPCI à fiscalité propre euh, ont exprimé la crainte d'être tenus responsables en cas de rupture de ces digues.